Nous allons maintenant nous intéresser à la carte Raspberry Pi 3. Alors après ouverture de la boîte, on a une fiche d'information sur les précautions pour l'utilisation de la carte. Ça concerne tout ce que il faut savoir sur comment la connecter euh, et comment faire bien attention à comment l'utiliser pour ne pas avoir euh, pour ne pas la griller. Voilà. À première vue, la carte, la Raspberry Pi 3, ne diffère pas des autres versions de Raspberry, car elle a bien les mêmes dimensions. Mais euh, les apparences sont souvent trompeuses, car la petite carte cache bien son jeu. La version 3 intègre un système on-chip BCM2837, qui est un ARM Cortex a 53 à 64 bits, avec 4 coeurs, et qui est cadencé à 1,2 GHz. Elle dispose aussi d'une RAM DDR2 de 1 gigaoctet euh, Giga ce qui la rend 50% plus puissante que le modèle précédent. Mais euh, au-delà des performances que fournit ce système en chip, l'atout principal de cette carte est qu'elle intègre une puce Broadcom BCM 43438, qui à ce niveau, qui fournit une connexion Bluetooth, Bluetooth Low Energy, dans sa version 4.1, ainsi qu'un service Wi-Fi 802.11B, G et N, dont l'antenne se trouve à ce niveau des ports GPIO, alors elle a aussi, les, comme les anciennes versions, 40 ports GPIO, tout ce qui est connectique pour l'écran LCD, ça c'est pour la caméra, on a une sortie audio bien sûr, l'HDMI bien sûr, et ici c'est pour alimenter la carte, ici on a toujours le connecteur pour la mini carte SD. Voilà. Alors, euh, voilà pour cette petite présentation euh, de la nouvelle carte Raspberry Pi euh, 3. Euh, dans les prochaines vidéos, nous allons euh, faire un, un peu plus connaissance avec les nouvelles possibilités et outils que fournit cette, cette nouvelle carte. D'ici là, euh, restez connectés et suivez-nous sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre groupe et notre page sur Facebook. Euh, de la part de toute l'équipe et de ma part, je vous dis salam.